Salut les amis, c'est Victor. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur 3D Ping Pong, codé de l'espace. C'est un jeu d'arcade sorti le 31 octobre 95 sous Windows. Le but c'est de marquer le plus de points en touchant les champignons là et les portes jaunes là et de ne pas tomber ici. Je vais vous montrer maintenant. ce ça le but de la vidéo. Voilà, un peu de musique, ça fait pas de mal. Alors là, c'est en appuyant sur A et sur P. Il faut lancer la balle en appuyant sur espace aussi. Ah là, ça met du temps à tomber, parfois ça reste coincé comme ça, c'est pas génial. Ça, c'est ma première vidéo YouTube, je vous le dis pour que vous le sachiez. Comme ça, si c'est pas génial, vous comprendrez. Bon, Le jeu il, il se joue assez rapidement, faut être bien concentré pour pas perdre la balle de vue. Voilà, ça clignote de partout aussi. Ça, ça fait l'as des gosses. C'est inspiré des jeux de bornes d'arcade aussi. C'est pour ça que c'est un jeu d'arcade. Je vous mettrai le lien Wikipédia dans la description en anglais et le lien de téléchargement aussi. Voilà. Yeah, voilà, j'ai débloqué en haut les trois points qui clignotent là un point, point et tiens ça fait pareil à l'heure. quand un point est l'île, quand on repasse dessus il se dé sur ligne et on peut bouger en appuyant sur A et P c'est ça qui est bien en fait ce qui est moins bien par contre c'est que la balle on sait où elle va vers le bas mais on sait pas où vers le bas voilà la chopote, c'est un repère du vert géant. Enfin, on ne voit pas le vert, c'est dommage. Voilà, j'ai encore débloqué les trois. Voilà, ici, il faut faire attention parce que maintenant que c'est fermé, alors, eh ben, là, la balle, elle va partir comme ça. Voilà, plus d'un million avec une seule balle, c'est pas assez simple. Enfin, moi, je suis un bon joueur, vu que je joue depuis longtemps, du coup, j'y arrive. Mais de faire un million avec une seule balle, voire plus, c'est possible, c'est faisable. La preuve est là. Voilà, nouvelle bille, parce qu'on peut avoir des nouvelles billes en touchant beaucoup de champignons ou en acceptant un certain nombre de missions les missions quand la balle et voilà c'est une mission acceptée et du coup ça permet de marquer encore plus de points à ah là j'y étais presque voilà Voilà. Je devrais faire un assez bon score. Je risque de battre. Là, je risque de battre un de mes 5 meilleurs scores. Est-ce qu'on peut enregistrer ses meilleurs scores pour essayer de, de se battre. Tiens, là j'ai bien joué du coup. Au milieu, ça s'est débloqué. Voilà j'ai accepté j'ai pas encore accepté la mission. Ah j'étais presque voilà, ah non, moteur renforcé. Approvisionnement. Après pour tirer du réflexe, ça je suis à plus de 2 millions avec une seule balle de billes. Voilà. ça joue à peu, hein, comme on vient de le voir là. C'est chaud quand même hein, comme jeu parce que voilà, ben là j'ai perdu. Bonus de crash 10 000. Bon ben, tu auras au moins 10 000. Hein, si t'es nul, non c'est pas possible. Tu essayer, essayer de jouer sans toucher les bras. Tu peux faire 100 000. Ben, tu peux aller presque à un million. Ça, c'est tranquille, Avec les trois balles, hein, les trois balles avec une seule balle c'est impossible voilà là j'ai réussi à éviter de perdre en haut j'ai trois balles voilà c'est rentré dans le trou pour ressortir au même endroit mais ça va ça ça, ça voit pas directement en bas ah, j'ai failli perdre j'ai failli perdre Ah, j'étais presque voilà, ça tourne parce que mission acceptée. Ah non. Voilà, ah, ça joue rapidement. Voilà, disparaît, elle Voilà, voilà, tir reste un peu. j'ai j'avais débloqué les trois là je suis à la balle 3 2 millions 500 mille toupies c'est pas mal c'est un bon score pour deux balles ça va Donc, on en fait souvent plus avec la troisième balle soit on en fait beaucoup plus soit on en fait beaucoup moins j'espère en faire beaucoup plus Bon bah j'en ai fait beaucoup moins. Voilà, partie terminée. Voilà, ça rentre dans mes 5, dans mes 5 meilleurs scores. Donc bah j'entends mon Ok, vous voyez, je suis à presque 5 millions. J'avais fait plus sur un moteur du coup c'est. c'est pas là. Bon bah. J'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous et. Cliquez sur le pouce qui pointe vers le paradis, c'est-à-dire en haut. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut